Résoudre 9X carré moins 3XY plus 2Y moins 11 égale 0 en Z. XY appartient à Z. Je rappelle que Z, c'est l'ensemble des nombres entiers. 0 plus 1 moins 1 plus 2 moins 2, etc. Alors, quand on voit cette équation, la première chose qu'on se dit est-ce qu'on peut factoriser pour avoir un produit parce que je signale l'idée en général qui me vient dans ce genre d'exercice de cette équation qu'on appelle diophantienne c'est la divisibilité autrement dit si j'arrive à écrire cette équation de la forme AX plus B facteur de CX plus Y, j'essaye, afin qu'un produit fasse par exemple 11, alors je saurais que ça et ça sont les diviseurs de 11, il n'y en a que deux diviseurs, 1 et 11, voilà une idée, alors est-ce que cela est possible ACX carré, j'essaye ACX carré plus AXY plus BCX plus BY hum. égale 11. Peut-être je rajoute autre chose. Je compare A serait bien 9. XY là ça va. AC moins 3. BCX, BCX je l'ai pas ici donc ce n'est pas une bonne piste peut-être je mets un facteur ici, deuxième essai 3 à la mettons 3X facteur 2 qu'est-ce que j'ai là 3X moins Y moins X moins Y et là je peux pas factoriser le reste bon bah alors, voyons autrement. Une équation de second degré. Je ne peux pas calculer delta. Hein. Si c'est une équation de second degré inconnue x, on est en classe de troisième. Mais peut-être que y en fonction de x. Y en fonction de x. Est-ce que ça pourrait marcher hein, Ça paraît que ça marche. Hein. Attends voir. Y, a y juste à l'exposant 1. Hein, ça pourrait marcher. Allons-y. Je mets Y ici en facteur. Y avec facteur de 2 moins 3X. Y avec facteur de 2 moins 3X. Égal. Je passe dans l'autre membre. 11 moins 9X carré. 11 moins 9X. J'ai réussi à séparer les inconnus. Y égale 11 moins 9 X carré sur 2 moins 3 X. Ça divisé par ça. Mmh, c'est un une bon pas. X c'est dans ce membre, Y dans le premier. Je pourrais traiter ça comme une fonction de X, mais on n'est pas en classe de première ou de terminale. Pour que j'étudie la variation de la fonction F de X égale... 11 moins 9x carré sur 2 moins 3x. Alors, qu'est-ce que je vais faire hum, Je crois que je vais faire cette chose-là. Bon, on peut... ...opposer, c'est plus joli. 9x carré moins 11 sur 3x moins 2. Comment diviser ça je crois que 3x moins 2, on pourrait faire apparaître 3x moins 2, numérateur, facteur 2 pour que ça fasse 9, et encore un 3x, 3x moins 2, facteur de 3x, allez 3x plus 2, pourquoi pas, je brode là, hein. je fais du bricolage, hein. vous avez compris. On est encore dans la cuisine. 3x moins 2 par 3x plus 2, ça fait 9x carré moins 4. Il donne tellement à 9x moins 4 moins 7. Vous êtes d'accord, bien sûr. Ce qui est égal. 3x moins 2. Facteur de 3x plus 2. Sur 3x moins 2. Moins 7 sur 3x moins 2. Est égal 3x plus 2, moins 7 sur 3x moins 2. Bien sûr, cette manip que je viens de faire, ça fait partie de beaucoup d'entraînements avant cet exercice. Parce que je raisonne ainsi, regardez bien. y est un nombre entier x plus 2 c'est aussi un nombre entier parce que x est entier et entier fois 3 plus 2 c'est aussi un nombre entier donc entier entier et ben il faudrait aussi que cette fraction soit un nombre entier voilà la logique voilà l'idée parce que si cette fraction n'est pas entière n'est pas un nombre entier par exemple 7 sur 3 c'est pas possible qu'un entier égale un entier plus un nombre qui n'est pas entier. Quand cette fraction est entière, il faut que le dénominateur divise le numérateur. Voilà l'idée. 3x-2 doit diviser 7. Si 3x-2 n'est pas un diviseur de 7, ça ne marche pas. Alors quels sont les diviseurs de 7 bah, 1, moins 1, 7, et moins 7. Bien sûr, les diviseurs peuvent être positifs ou négatifs. 3x moins 2 appartient donc à 1, moins 1, 7, moins 7. 3x appartient à, j'additionne 2 à tous les éléments. 3, 1, 2 plus 7, 9. 2 plus moins 7, moins 5. 3x appartient à cet ensemble formé par ces quatre éléments. Bien sûr que 3x est un multiple de 3, parce que x est entier. Mais les seuls multiples de 3 sont 3 et 9. Ça, ça ne va pas. Donc, x peut être 1, ou x peut être 3. Voilà. Tranquille. Si x égale 1, je remplace ici, je vous laisse le calcul, mettez en pause, calculez, si x égale 1, combien on trouve pour y Y égale, vous l'avez trouvé Moins 2. Si x égale 3, alors y égale, on remplace x ici, qu'est-ce qu'on trouve 10. Et voilà, les couples solutions sont 1-2 et 3 et 10, les seuls couples de nombres entiers qui vérifient l'équation diophantienne donnée. En abrégé, pour résoudre cette équation avec x, y nombre entier, j'ai exprimé y en fonction de x, j'ai mis ici y en facteur, y est facteur de 2 moins 3x. Je passe les autres termes dans l'autre membre. Égal 11 moins 9x carré. Du coup, y égale 11 moins 9x carré sur 3x moins 2. Comme vous constatez, j'ai multiplié par moins 1 que ça fasse plus joli. J'ai traduit le numérateur comme ça. 3x moins 2 pour avoir ce dénominateur pareil. 3x moins 2 facteur de 3x plus 2. Et bien sûr. Je corrige avec le moins 7 qui s'impose. Du coup, y égale 3x plus 2, plus, moins 7 sur 3x moins 2. 3x moins 2 divise 7, donc il peut être 1, moins 1, 7 ou moins 7. 3x est donc 3, 1, 9 et moins 5. J'ai additionné 2 partout. x peut être ou bien 1 ou bien 3 parce que, 1 divisé par 3 et 5 divisé par 3, ce n'est pas des nombres entiers. Si x égale 1, alors y égale moins 2. Si x égale 3, alors y égale 10 en remplaçant dans cette égalité x par 1 ou par 3.